Dans cette vidéo, nous allons ensemble euh, concevoir un processus métier au travers de l'interface d'administration de e-enveloppe. Donc ici, nous sommes sur l'assistant de création d'un nouveau processus. Je me suis connectée en tant qu'administrateur de la solution. Donc la première étape va être de définir les informations générales liées au processus. Donc ici, de façon à avoir un exemple euh, très neutre d'un point de vue métier, nous allons faire le processus de note de frais que tout le monde connaît euh, lorsqu'un salarié va demander le remboursement à son entreprise suite à un frais qui a été avancé. Donc je renseigne un libellé, je le rattache à une notion d'espace métier. Donc cette notion d'espace métier est au cœur du fonctionnement de la solution e-enveloppe, il s'agit d'essayer de répartir les processus par grands items métiers au sein euh, de votre organisation. Par exemple, euh, si vous êtes un, dans l'assurance, vous allez avoir un service euh, de ressources humaines, vous allez avoir des services généraux, vous allez avoir un service assuré, vous allez avoir un service assuré collectivité ou euh, je ne sais quoi encore comme espace métier différent. Donc vous allez pouvoir les définir, et au sein de chaque espace métier, définir les processus qui sont disponibles pour vos utilisateurs. Donc s'agissant de l'exemple choisi ici de notes de frais, nous allons le rattacher à l'espace métier ressources humaines. Je peux ici définir euh, un icône pour différencier facilement les notes de frais, la durée de traitement en jour qui va vous permettre de positionner des indicateurs visuels pour vos utilisateurs au-delà d'un certain nombre de jours, de façon à dire si, cette, si ce processus n'a pas été traité en 10 jours par exemple, nous allons mettre un indicateur visuel de retard. Une description permettant de, de guider... Euh, la référence unique qui va être utilisée lors de ce processus. Donc au niveau des notes de frais, la référence va être le matricule du salarié. Vous pouvez également introduire une notion de pattern qui va permettre d'imposer un format à votre référence. Ensuite, nous arrivons à l'onglet « Étapes. Donc ici, vous allez avoir forcément e « e-enveloppe vous impose » Euh, trois étapes, à savoir l'étape de création qui va vous permettre de créer le processus, une étape de retour au créateur qui va permettre de renvoyer le processus au créateur pour soit demander des informations supplémentaires, soit annuler euh, la demande, une étape de traitement qui va être réellement le traitement métier face à ce processus, et bien sûr la dernière étape qui constitue uniquement une sauvegarde du processus une fois que celui-ci est terminé. Donc, l'étape de création, on va la nommer création de la note de frais. Retour au demandeur. On va avoir une première étape, validation de la note de frais par le manager. Donc, ici, vous allez sélectionner soit un utilisateur, soit un groupe acteur. Donc, par exemple, je vais prendre un utilisateur. Ici, il une recherche directe euh, au niveau de la de l'entreprise. On va sélectionner le user responsable. Ici, vous pouvez ajouter une description permettant de guider l'utilisateur. Donc, merci de valider la note de frais afin d'effectuer son remboursement. Voilà. Je vais ajouter une note de traitement donc que je vais appeler validation de la note de frais par le RH, où là, je vais l'associer non plus à un utilisateur en direct, mais à une équipe, donc aux ressources humaines. Merci de valider le paiement de la note de frais. En dernière étape, on va l'appeler note de frais validée. Donc ici, vous avez euh, renseigné l'ensemble des étapes constituant votre processus métier. L'onglet Tag va vous permettre de sélectionner les index métiers que vous voulez voir sur votre note de frais. Donc, en amont de cette vidéo, j'ai créé les, les métadonnées que je voulais faire apparaître sur mon workflow. Donc, je vais avoir le montant à rembourser et je vais avoir le type de frais. Sur chaque index, vous allez pouvoir noter si c'est obligatoire. Donc, en l'occurrence, moi, mes deux index, je vais les rendre obligatoires. Et vous allez pouvoir renseigner l'ordre d'affichage. Donc, moi, je souhaite que mon type de frais apparaisse avant montant à rembourser. Donc je l'indique comme ça. Enfin, le dernier onglet est l'onglet pièces jointes qui va vous permettre de définir quels sont les documents attendus au sein de ce processus métier. Donc en l'occurrence pour une note de frais, nous allons juste ajouter justificatif de note de frais. De la même façon que pour les tags, je vais rendre ça obligatoire. Et ici, je vais le mettre en multivalué de façon à ce que mon salarié puisse éventuellement déposer plusieurs justificatifs si au sein de sa même note de frais, il a besoin d'avoir, par exemple, un ticket de carte bancaire et une facture. Une fois que toutes mes informations sont renseignées, je clique sur sauvegarder afin d'envoyer de mes modifications à la solution. Vous avez un message qui vous indique que tout a été bien, euh, bien sauvegardé et également une information qui vous dit qu'il faut aller purger le cache afin que vos modifications soient prises en compte. Donc en effet, on n'a pas besoin d'un redémarrage de l'application. En revanche, pour que vos informations soient disponibles pour le reste des utilisateurs, vous allez purger le cache des opérations et purger le cache de façon à rendre votre workflow disponible. Donc ici, j'ai rafraîchi mon application et on va aller créer la note de frais. Donc pour créer une nouvelle demande, je clique sur le bouton de création, je choisis les ressources humaines et ici vous allez voir le nouveau workflow note de frais. Ici vous voyez la description que j'avais indiquée tout à l'heure, le matricule du salarié. Donc nous allons par exemple utiliser le matricule 0012. Vérifier vous permet de voir s'il y a ou non des workflows en cours de type note de frais pour le salarié 0012. Donc ça, c'est une aide à, à la saisie, mais aussi une façon de contrôler qu'il n'y a pas de doublon. On crée une enveloppe. Et ici, je retrouve les différentes informations que j'ai renseignées au niveau de ma demande. Donc, j'ai bien le nom du salarié. Les types de frais donc par exemple fourniture le montant à rembourser et la possibilité d'ajouter un justificatif de note de frais type de document de vie Je crée le document, je peux ajouter un deuxième justificatif, et je clique sur « Créer » afin de valider la création. Voilà pour ce qui est de la création d'un nouveau processus dans solution et l'enveloppe.